On va Médic là On Médic Médic On On va Un là On va aller là à, gauche. Allez, à la jambe. Allez tranquille. Ça va le faire. Là un peu d'autre. C'est bon, ça va le faire. C'est bon. Ça va le faire. C'est quoi C'est un éclat ou c'est déchiré C'est un éclat. Vas-y, retourne sur le terrain. Hein. T'es sûr Ouais, retourne sur le terrain. Bon, ton téléphone, ta caméra, elles ouais. sont dans le sac, ok ah Ouais, ouais, vas-y, retourne. Allez. Bon courage. Merci. I'm not